Salut Aline Salut Géry Comment ça va aujourd'hui Ça va Bon, écoute, on a eu un petit commentaire de Camille suite à ouais. notre dernière vidéo qui se demande comment prendre la parole sans interrompre. Ah bah oui Est-ce que tu peux l'aider Alors écoute, il va falloir qu'on parle de l'espace de la parole. C'est quoi ça Dans l'espace de la parole, il n'y a la place que pour une personne. Ça veut dire que si tu veux rentrer dans cet espace, il faut que l'autre personne sorte. Donc, il faut que je m'impose, quoi. Non, pas du tout. Il va falloir que tu signales que tu veux rentrer. Oh, Et oh comment comme ça, je lève le doigt. non, non, comme non est... pas <rire> du tout. Non. Comment tu signales Eh bien, d'abord, tu signales corporellement. Par un changement d'attitude, un changement de positionnement, par ta respiration, par exemple. Regarde. Sans rien dire. Non, sans rien dire, ah. tu n'as pas besoin de dire. En fait, c'est okay. d'abord le corps qui va signaler. Si tu veux utiliser ta voix, eh bien, tu ne vas pas commencer à parler avec du contenu. D'abord, tu vas rentrer dans la rythmique, dans ce que dit la personne, tu vois. Par exemple, tu vas dire « oui ». Oui, c'est ça. Donc, « ah d'accord ». Et en fait, petit à petit, okay. tu vas laisser ta voix, le volume de ta voix augmenter jusqu'à signaler à l'autre personne que tu veux rentrer toi-même dans l'espace de la parole et que donc il faut qu'elle euh, voilà, en sorte. Simplement, elle va le sentir. Et puis, quand toi, tu vas pouvoir être complètement dans l'espace de la parole, à ce moment-là, le ton de ta voix va redevenir euh, tout à fait normal. Tu vois. Ok, bah, écoute, merci Aline. Alors, attends. Ouais. Il faut s'adapter parce que tu vois par exemple moi ça fait quelques années que je suis en Belgique ouais. et bien j'ai appris un truc incroyable en Belgique j'ai appris à ne pas toujours attendre que l'autre sorte de l'espace de la parole pour y rentrer parce qu'en fait les belges ils fonctionnent pas comme ça donc tu comprends cool, sont... « Non, je coupe pas, non, c'est pas tout à fait ça. » En fait, ils sont plus vivants, ils sont plus décontractés peut-être que nous. Et du coup, pour eux, la conversation, ça doit être euh, plus punchy. quoi. C'est-à-dire que si je veux rentrer dans l'espace dans de la conversation, dans l'espace de la parole, bah, je rentre, je rentre, je dis, je parle. Et puis la personne, bah, petit à petit, finalement, elle est juste intéressée par ce que je dis, elle en sort parce qu'elle a envie de m'écouter, c'est tout. Tu vois, c'est une autre façon de faire. D'accord. Eh ouais, moi, je trouve que ça vaut le coup d'écouter la personne qu'on a en face et de se rendre compte de son pour peut-être euh, parfois simplement adapter sa façon de faire. Ok, bah, mais écoute, merci Aline. Un petit coucou à nos amis belges. Ouais. Et puis si vous aussi, vous avez des commentaires ou des questions à nous poser, n'hésitez pas, on se fera un plaisir d'y répondre Absolument. dans un prochain épisode. Salut Aline Salut Géry